On salue à tous les amis Alors salut, c'est Luxive et aujourd'hui, bah on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Félicitations, tu l'as deviné. Tu veux une médaille Et bah t'en auras pas. Parce que, bah j'en ai pas, déjà. A avant j'en avais, je faisais de la gym et tout, enfin, je faisais, je faisais plein de sports. Avant j'en avais des médailles, maintenant j'en ai plus. C'est bon, tu fais des vues toi Je n'ai plus, je sais pas, j'ai dû les donner, j'ai dû les perdre, je sais pas. Avant j'avais plein de médailles, j'avais des médailles de gym, des médailles de boxe, des médailles de karaté peut-être, je sais pas. Non, peut-être, je sais pas. J'avais plein de médailles, non, c'est pas le sujet de la vidéo, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, on se retrouve pour, non pas pour faire des Lego comme... Qu'est-ce que tu fous toi Non, tu sautes pas sur la caméra <rire> Elle voir mon reflet, c'est pour ça. Oui, parce que j'ai j'ai, chopé la caméra de l'école pour, euh, pour faire cette vidéo. Comme ça, il y a de la bonne qualité et tout. Parce que sinon, ça aurait été... Il va sauter dessus. Il va sauter dessus, sale con On t'a pas ramené de la rue pour, pour que tu bousilles mon matos. En plus, c'est même pas le mien. Mmh. Connard. Tiens, on, on continue de jouer avec ma souris là, regarde, il y a ma souris Pikachu, bah c'est du jaune sur du jaune. Faut attendre une minute avant que le fond d'écran il change. Hein. Regarde, hop là, il joue, il joue avec mon écran, il joue avec ma souris, je vous montrerai pas mais on s'en fout. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez lu au titre de cette vidéo, on va faire des LEGO. Mais pas des LEGO normal, comme euh, Comme d'autres Youtubers qu'on m'accusera de plager, hein, n'est-ce pas Ah mixem Mais qu on va faire des mini LEGO parce que c'est parce que c'est plus chiant, et c'est juste plus chiant. Et c'est moins cher, c'est ça aussi, c'est moins cher. Ce truc de 30 cm m'a coûté que 50 euros. Avec de vrais Lego, il aurait été 3 fois plus grand, mais il m'aurait aussi coûté 3 fois plus cher. Là, c'est des Lego qui font 4 mm. C'est beaucoup d'iff... Bon. Et arrête de me bouffer, toi. Quoi, qu'est-ce que t'as Tiens. Allez, ah, euh, allez, fais des vues, t'as vu, tu fais des vues, fais des vues, fais des vues, voilà. Mais bon, ma YouTube monnaie est assurée. Du coup, on va faire ça, parce que, bah, on me l'a proposé, et c'est à peu près tout. Parce qu'on me l'a proposé, parce que j'avais monté, euh, bah, il est derrière, faut que j'aille vous le chercher, putain, vous êtes chiant. Vous n'avez pas pu me prévenir avant Parce que, il y, y a déjà un moment, j'ai acheté ça, cette petite merde, là. Putain, tu, tu me l'as arrêté quand, ça Oh Petit con va Arrête de marcher sur mon clavier T'as fait. t'as as stoppé mon enregistrement Oui Quoi Qu'est-ce qu'il y a Oui. Du coup il y a un petit moment j'avais mis ça sur Twitter. C'était merde. Je sais même, si, même pas si. Je sais même pas si je voulais montrer en entier, en fait non, je crois pas. Et on m'a proposé de faire une vidéo dessus. Mais j'avais déjà commencé à le monter. C'était ça le problème. Donc naïf comme je suis, je m'étais acheté ça. Bon. Euh tu vois le truc il est tout petit, mais il m'a quand même bien pris 4 heures. Hein. C'est vachement chiant à faire des mini Lego... Et oui vous voyez, moi je suis pas comme les autres youtubeurs. Moi je fais des trucs vachement plus chiants. Et bon, il est parti, il est en train de bouffer mes fils électriques. Si tu meurs, c'est pas de ma faute, hein. Chat de merde. On l'a trouvé dans la rue, là. C'est ça, voilà. Donc j'ai pris Sasuke parce que. Je sais pas. Arrête de bouffer mes papiers, toi. Il bouffe mes travaux d'art plastique, ce con. Ah, donc, comme je vous disais. Mais le focus, il fait le plan sur ma tête derrière. Non, je suis là, focus de merde. Euh, voilà, on va monter Sasuke parce que. Bah, je sais pas, pareil que ça fait des vues et on me l'a dit. Je J'ai déjà dit tout ça, donc euh, c'est parti pour commencer. C'est... Oh, ça fait mal aux yeux. J'y comprends rien du tout. Oui, parce qu'en plus, c'est pas explicite, les trucs. Ils nous montrent juste les trucs euh, déjà montés. C'est chiant. C'est... Pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo de merde, moi Voilà. Que des merdes. Que des mini-merdes. Va monter mini Sasuke Lego de la sous-marque je sais pas quoi et que de toute façon... Y'a 16 160 pièces Oh Arrête de bouffer mes papiers Pour commencer... Euh, C'est quoi tout cette merde là T'es mal à la taille du pied <rire> J'ai pas... Pas vraiment... Ouf, ouf, ouf... Pas vraiment envie... Déjà que ça picote un peu les yeux... Je... Ah Bon... On va commencer. Hein. Première étape. C'est déjà compliqué. Trop compliqué pour moi. Laisser tomber. C'est quoi C'est un cousin C'est un cousin ou un moustique C'est un moustique. Je vais lui éclater sa race. On va ouvrir à lui déjà. Voilà. C'est plus simple comme ça. Car finalement, c'est pour ça qu'elle a évolué l'espèce humaine. Non, pas pour euh, te faire chier à construire des trucs de 4 mm. Mais pour euh, pour couper du plastique. La poubelle du plastique. Euh, bah, faut commencer. Euh, et bah, voilà. Euh, ah, ça va. Ah, ça donne pas envie, bizarrement. Donc, la première pièce, elle va là. C'est bon, ça, ça, ça commence bien. Ensuite, en plus, on n'y voit rien. Il y a le reflet de ce putain de soleil de merde. Je, je commence déjà à râler, t'as vu Moi, je suis pas shield friendly. Je, je suis pas un contenu pour les enfants. Les enfants, déjà, je les emmerde. Hein euh, je, je sais plus. J'avais une raison, mais je, je l'ai plus, je l'ai oublié. Bon, tu vas pas me dire qu'il faut déjà ouvrir un autre paquet. Oh, mais il y a trop de pièces, là. Eh bah ben, écoute, on va ouvrir un autre paquet. Et oui Ah, ça va être sympa, bizarrement. Pas du tout. C'était un mensonge. Un énorme mensonge. Ah, alors c'est cette pièce Eh ben non, moi ouais. c'est une 4 que j'ai pioché. Il me faut une 3. Avec 3. Ah, une comme ça Avec trois petits cas. Avec 3. Enfin bref, vous m'avez compris. Si j'avance à cette allure, ça va aller extrêmement vite, hein. C'est moi qui vous le dis, je suis tellement rapide. Attendez, parce que là, il y a un moustique que, que je vois depuis tout à l'heure. Faut que je lui éclate sa gueule. Oh Aïe Je fais mal Viens là Ah ah, t'es mort ah, t'as les ton sang partout sur la vitre, connard. Ah, ah il est là. Là, là. Allez, fais le focus. Ah, ah. Fais le focus, je t'ai dit. Allez, fais le focus. Eh ben, il veut pas, eh ben, il veut pas, ni ta mère. Bon, en plus, on, on, on le voyait super bien. Bon, bref. Ouais, ah, mes pièces, elles ont disparu. J'avais deux pièces, là. Elles sont où, mes pièces Si je commence déjà à perdre des pièces, ça va mal se passer, c'est moi qui te le dis. Elles sont où, mes pièces Amy, t'as vu mes pièces Allez, réponds Ça va à rien, c'est chiens là. Bon, moi bah, j'ai perdu deux pièces, ça commence super bien. Eh ben, cette vidéo va être interminable. Ah, je l'ai trouvées Elle était sur mon cul. Alors, un truc de 4, un carré, un carré de 4. Là, je te vois, je te vois, viens, viens là, fais pas... Je... C'est pas toi, non, c'est pas toi. Viens là, toi. C'est pas toi non plus. Mais c'est pas du bleu, ça, c'est du bleu foncé. Ah, du bleu. Je l'ai trouvé. Regardez, les gens, il est là. Hop oh me casse le cul il me prend ce focus la caméra elle fait un focus sur cette tête là mais je veux pas cette tête là oh, mais oh ah t'as voulu m'échapper mais tu m'as pas échappé j'ai dit ils peuvent pas nous faire des trucs déjà tout faits mais si ça existe c'est juste que moi je suis con parce que j'ai pris un truc démonté parce que je voulais parce que parce que j'ai écouté un random sur twitter je sais même pas c'est qui ce mec putain fou comme je peux être con moi y ah, là voilà. en plus il m'a coûté 50 boules ce truc mais vous savez ce que j'aurais pu faire avec sa boules J'aurais pu m'acheter Peppa Pig sur Switch. Et ben non. Voilà. Du coup, j'aurais même pas Peppa Pig sur Switch. Je devrais jouer sur PC en le craquant de manière illégale. Un truc beige. Beige pour voir son petit orteil tout mignon. Je veux te voir ton pied, Sasuke. Il est où La pièce de ton pied, là. Hop là, comme ça. J'ai tout cassé, mais c'est pas grave. Parfait. C'est parfait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Putain, je me suis trompé de pièce. C'est pas parfait. Ah, en plus, c'est chiant enlever, ces merdes, là. Chien de merde, là, qui se met toujours dans ma chaise. Si je bouge un tout petit peu, et bah, hop là. Plus de que derrière, là, plus que de chien. Vous aimez la SMR Ah, faut que je fasse attention. Parce que si je coupe et que je tiens que le dessus, bah, ça va tout tomber. Et, et je vais forcément perdre des pièces. Y a pas de, y a pas d'autre solution. Je perdrai tout. Y'a la connasse. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Quoi Tu veux sortir maintenant Tu fais chier Bon, bah, j'en suis toujours à la première étape hein. Et là, je suis pas dans la merde Ah ah Il faut être minutieux Putain de merde, qu'est-ce que j'ai un pris de con, moi, des fois Qu'est-ce que je peux être con Pire je me le dis depuis que je l'ai acheté Et là, qu'est-ce que... Un truc de 1 Pièce de 1 De 1 ju Juste un cube de 1 Je fous de ma gueule D'où est-ce que je vais trouver ça, moi Bah il est pas là visiblement. Ah voilà. petit petit cube, petit cube de 1, 4 mm. Ah, j'ai des trop gros doigts pour faire cette merde. C'est bon j'ai un petit carré. J'ai récupéré un petit carré. <rire> du petit carré. Oh mais j'arrive pas à mettre, c'est trop petit J'suis Trop con pour une pièce de 4 mm, mes doigts ils en, ils en font, ce ils enfoncent plus Putain, est-ce que je peux être con moi J'ai dû prendre un putain de château Harry Potter comme tout le monde. C'est pas fait chier avec des pièces aussi petites. C'est fait chier. Enfin, vous, vous, vous faites chier, voilà. Vous faites chier Vous me cassez le cul avec vos idées de merde là Comment ça c'est moi qui serai en chéri en achetant un, un truc dix fois plus gros C'est pas vrai, déjà, hein Oh C'est peut-être vrai, mais il avait qu'à poster son commentaire avant pour que je ne commence pas parce que j'avais déjà commencé lui du coup. Du, du coup je me suis dit que j'en achèterais un autre encore plus grand. Parce que je suis plus con. Putain, ils sont trop petites ces pièces de merde. Là, il y en a un autre. J'ai dû acheter des Lego Mario comme tout le monde. C'est peut-être plus cher, mais au moins, ça fait plus de vues. Surtout que là, je suis pas sûr que ça. Vous avez vous avez intérêt à partager cette vidéo de merde, hein, parce que sinon, je vais vous. Ta... Je, je, je sais pas ce que je vais vous faire, mais je vais vous faire un truc, vous allez voir. Hein. Moi, je me casse le cul pour vous. Vous, vous imaginez pas comme c'est chiant J'en ai chié pour faire cette merde-là. Mais c'est tout petit, c'est chiant Ah, mais bon. Bah j'ai tout cassé enfin. Ça va faire 40 minutes que j'ai commencé cette vidéo, j'en suis là. C'est bon <rire> et arrête de arrête de faire l'aspirateur toi, dit PC de con là, je t'ai mis en silencieux. Ah non, il était en, il était en performance. Excusez-moi. Il n'était pas en silencieux. Con de chat. Là. Con de chat, il fait que de la merde. Et quand je filme pour faire des vues, bah, il ne fait, il fait plus de merde. Mais c'est pas possible, c'est que je vais le taper. Il est sur moi là. Tu veux me bouffer, c'est ça Le monde voilà, ah bah j'ai envoyé oh, je suis dans chute poste donc on s'en bat les couilles Quoi qu'est-ce qu'il y a Tu veux jouer On va jouer Ah bah oui tu peux plus passer hein, là. il y a les Lego qui te bloquent hein connard Ouais, T'as vu mes magnifiques Lego? C'est marrant. Des fois, il essaye de péter mon écran. Oh putain, il, il va balader mes mini Lego si ça continue avec sa queue là. Ah, pousse ta grosse queue toi. Cette vidéo s'appelle Je construis un Lego et j'ai fait ça. <rire> j'ai juste fait ça dans toute la vidéo pour l'instant. Alors, ça serait bien de, de déjà réussir à faire la première étape. Je, je pense, c'est mon avis. Oui, je cherchais une merde de 3. Une petite barre de merde de 3 là. Ah, bon, c'est de 4. Qu'est-ce que tu veux, toi tu, tu, tu veux qu'on se tape, c'est ça Tu veux qu'on se tape Tu veux qu'on se Qu'est-ce que... Fils de pute Il m'a bah, fait tomber ça, le con, mais c'est pas grave. Il manque une pièce. Il manque une pièce. Il manque une pièce, c'est bon. J'en ai trouvé une similaire, parce qu'il y en a plein des pièces comme ça. Barre de merde. Où es-tu, barre de merde Elle est pas là, cette barre de merde. Ah Une barre de merde Qu'est-ce que tu m'as ouvert, là Pourquoi tu m'ouvres Google Chrome, là Discord, centre d'aide, n'importe quoi. On va faire quoi de toi On va te donner, on va te garder, on va te vendre Ah, te vendre, ça peut rapporter de l'argent, c'est bien l'argent, moi j'aime bien l'argent. Vous aimez l'argent Écrivez un commentaire si vous aimez l'argent. Oui, je sais bien, tout le monde aime l'argent. Mais justement, du coup, ça va faire plein de commentaires, et moi j'aime bien les commentaires parce que ça fait du référencement. Je vais peut-être la un numéro 1 des tendances, qui sait Ça va là. Voilà, 45 minutes pour euh, faire la moitié de la première étape. Je suis pas dans le caca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons un truc de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. First try. Ah ah. C'est pour ça que je galère autant. Tant que... Mais tu te fous de ma gueule Ce... Ce con, il fait le focus sur Chica. Mais fais pas... Fais pas ton putain de focus sur une poule jaune, connard Ça... Ça... C... D'où tu vois un vrai visage, de. d'où tu vois un visage humain dedans, que sale con Con de... Et toi ça te fait marrer en plus, hein Quoi tu, Je tu... j'étais t'en moi tu, tu, tu vas voir. Tu te crois malin à bouffer mon papier toi, mes projets d'art plastique que j'ai durement dû travailler. Ça, ça t'amuse de manger des arbres morts Tu sais pourquoi ils ont donné leur vie au moins ces arbres Donc lui voilà, c'est ça, et ben, hop là il est très bien. Moi aussi à mettre un autofocus qui marche même pas là quand j'essaie de vous montrer des moustiques morts. Allez viens là, pièce de merde. Avec des pièces de des nanopièces. Putain. Budo elle sortira jamais. Ça je vais le mettre dans un placard, je ne rouvrirai jamais. Tu vas voir, ça sera plus simple. Ça va. Allez. Ah c'est trop petit. Voilà. On a fini la première étape, les gens Faudra la refaire une deuxième fois pour l'autre pied après. Eh ben, c'était assez simple finalement. Hein Est-ce qu'on n'arrêterait pas la vidéo ici <rire> J'ai envie de vous dire. Moi perso, ça m'irait bien. Hein je crois que j'ai déjà pas mal de trucs à monter là. C'est sans être une vidéo Lego. J'ai plus filmé de ce chat de merde là que je sais même pas c'est qui. C'est pas la bonne pièce. Hein pas du tout. Pas du tout la bonne pièce. Et du coup, elle est bloquée. Et du coup, c'est galère pour enlever. Et du coup, je, je suis en train de tout casser. Fais chier. Ah, et là Putain de merde en train De péter mes magnifiques ongles, t'imagines? Oh, pourquoi j'ai arrêté le gaming? Moi aussi, je suis con parce que ça marchait pas. Oui, peut-être, ce sont tout ce que je sais. Les seules vidéos bien sur ma chaîne YouTube, c'est des vidéos Mario Maker. Alors pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'en faire? Allez, putain, allez, connasse, on va prendre ça. Hein, on va te buter, Sasuke. Je suis en train de lui enlever l'orteil à Sasuke. Son gros orteil là. Je suis vraiment en train de le défoncer là. Voilà. Ah, vu Personne ne m'échappe. Tu ne peux rien contre moi. Est-ce que tu as bien compris Alors, c'est un truc de 4. C'est ça qu'il fallait en fait. Je me suis trompé. Et eh bah ben, oui, c'est ça qu'il fallait, je me suis trompé comme un con parce que parce que j'ai pas parce que j'étais distrait. Alors, une petite barbe de merde. Euh, là, ce n'est pas une ça, si ça n'est une, ça est une, n'est une. Je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai. Je l'ai. Oh pourquoi, mais une petite voix dans ma tête me dit que « Sasuke, tu ne seras jamais entier ». Ça rime, c'est beau, je suis un putain de poète, moi, des fois. Et je te jure, je devrais faire de la poésie, là, au lieu de faire des vidéos de merde qui marchent même pas. Parce que vous vous abonnez pas, faut partager. Et vous voyez le petit bouton partager, il faut partager. Plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus je serai motivé. Surtout, si j'atteins les 1000 abonnés et les, 4... et les 4 heures de visionnage, 4000 heures. Oui, 4 heures et 4000 heures, c'est pas pareil. 4000 heures de visionnage, là, je serai plus motivé, parce que je gagnerai de l'argent. Donc, je, je saurais que ce que je fais me mène dans une direction et pas euh, dans le néant. Ça me motivera encore plus à être actif. Parce que si vous voulez pas que je redevienne inactif comme j'ai fait pour... Euh, avec l'heureux là, que, qui est pas encore sorti. J'ai jamais dit que je le sortirais d'ailleurs. Bah si vous voulez pas que je redevienne inactif, et ben bah, faut partager. Faut... Parce que... Bah parce que... C'est bien... Et c'est pas cette pièce là, c'est une autre là C'est... Tu vois Tu vois cette p ce, petit, ce petit bout de merde là Tu le vois Et ben bah, il faut pas qu'il y soit. Il Faut que ce soit une pièce de deux. Tu vois regarde tu, tu vois mon doigt bouger non, tu le tu, tu, tu vois pas bouger, mon doigt. Et bah pourtant, il bouge. Il bouge, regarde, c'est tout ça, la différence. C'est tout ça, la différence, là. Putain Ouais, je suis vulgaire. Je suis, je suis vulgaire quand je suis pas content. Cette vidéo... <rire> Cette vidéo, en fait, c'est juste moi qui, disais, qui insulte des blocs en plastique. Hum... Mmh, J'ai pas envie de terminer, bizarrement. Mais je vais aller jusqu'au bout, parce que je vous aime, déjà. Je vous aimerai encore plus si vous partagez et que vous vous abonnez. Et commentez. Parce que moi j'aime bien recevoir des commentaires. Ça fait une heure, ça fait une heure que je suis sur cette merde. Et je me suis gouré, putain, c'était l'autre case. Je me suis gouré. Euh, c'est bon, c'est facile à enlever ça. Parce que j'ai regardé l'étape 1 au lieu de regarder l'étape 2 parce que je suis con. Parce que j'ai la sensation de ne pas avancer dans la vie. Dans, dans la vie, dans mes projets. J'ai vraiment j'ai vraiment l'impression que je n'avance pas en fait. C'est. C'est. C'est ça le problème. C'est que. Putain, j'ai fini l'étape 2 trop bien. Allez, l'étape 3. Il me refait une petite merde de deux, là. Une petite barbe. Ah là là là Je t'ai Je l'ai eu Je l'ai eu du premier coup Ah oui, c'est vrai que j'ai des voisins, moi. C'est bien, des fois, quand on se parle comme ça aussi. L'improvisation, ouais, tout ça. En fait, finalement, faire une vidéo Lego, est-ce que c'est pas un moyen pour faire ce que je sais faire de mieux Dire de la merde. Je t'ai eu. Ah. Avec cette... Arrête de grincer Ouais, je parle à ma chaise. Je suis fou, moi. Parce qu'en fait, mes... je vous ai pas dit, mais, mais mes objets, ils sont vivants. En fait, je vis dans le monde de Toy Story. Je suis actuellement dans Toy Story 5. C'est moi le nouveau protagoniste. D'ailleurs, spoiler alert, il meurt. Tu aurais pu vivre, encore un peu, je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre, salut mon Mais qu'est-ce que tu me casses les couilles avec tes trucs de 1 là Regardez, on va, je vais vous filmer l'escapade. Le Parisien, chasse traditionnelle des oiseaux. Le Conseil d'État suspend les nouvelles autorisations gouvernementales. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Regardez, là, vous voyez, là, je vous montre ma partie de chasse. Voilà Qu'est-ce que. Ah, j'ai fait tout tomber. Voilà Ça m'apprendra à vouloir filmer mes parties de chasse. Les Il y là. Ah, je sais, je te vois. J'en ai eu, j'en ai eu, j'en ai eu. J'en ai eu, j'en ai eu. Je l'ai eu. Hop là. J'adore les grosses pièces parce qu'elles sont plus grosses. J'ai fait le pied de Sasuke. Est-ce que c'est bon pour vous Il y a combien d'étapes pour savoir Il y a 139 étapes. Bon, ça devrait aller Et j'ai fait combien d'étapes en 1h10 3 étapes Ça va On peut aisément faire un calcul mathématique grâce à ça. Enfin, 3 étapes et demie, donc euh, j'ai pris une heure pour 3 étapes. 139 étapes, ça fait... Ça fait beaucoup de temps. Ouais, j'ai une moyenne de merde en maths, je sais. Je vais peut-être redoubler. C'est parce que vous vous abonnez pas et du coup, je deviens dépressif. C'est de votre faute aussi. Et oui, je vous remets la faute sur vous. Et parce que je fais ce que je veux déjà, c'est ma chaîne YouTube. Mais bien là, salope J'ai même pas fini le pied. J'ai même pas fini le pied. Ah, je t'ai trouvé. Ah, oh, oh, tu pensais pouvoir m'échapper <rire> Vas-y, faut que je ferme ma gueule, là, un peu. Euh, donc, un de 6 2 de 6 Ah là nous avons le pied! Eh ben, les amis, le pied n'est-il pas magnifique, ce pied? Je le mets là, sur le pied C'est C'était rigolo. Hein eh bien, les amis, nous avons fait exactement une ligne entière. Quatre étapes, c'est énorme. Alors, moi, j'ai failli le balancer sur le lit, mais sur le il y a le chat. Eh ben, ça t'apprendra, tiens. Eh bien, est-ce que ce serait pas le bon moment d'arrêter cette vidéo? Donc, bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser votre plus beau like à entamer votre meilleur abonné et surtout à commenter votre plus belle votre plus beau first et surtout à, à écrire à effectuer le le plus beau le plus magnifique des messages de partage à vos amis donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec en train et et vas-y, là je dis que de la merde. Euh, vous, savez, vous savez ce que vous devez faire. De toute façon, je vais pas, pas faire mon ami XM. Hein. Abonnez-vous, bande de con. Et dites-moi si vous voulez une suite de ça. Parce que. Parce que moi j'en veux pas.